Je souhaite participer à la construction d'une nouvelle Guadeloupe. J'espère un avenir meilleur pour mes enfants. Je souhaiterais être un acteur du développement de mon territoire. Si toi aussi, l'avenir du pays t'intéresse, en nous nous, nous ensemble, ensemble pour construire Guadeloupe. Guadeloupe. Contribuons au village du Grand Forum Citoyen, le 21 janvier au MACT, le 28 janvier à Duval-Petit-Canal et le 4 février, place de la mairie de Capesterbello de 8h30 à 13h30. Plus d'infos sur le site www.forumcitoyenguadeloupe.fr En nous, nous mettons ensemble pour construire Guadeloupe, Guadeloupe.